Marie-Cécile Drécourt, bonjour. Bonjour Marie. Avec vous, nous allons parler podcast. Alors les podcasts en radio, on connaît bien, mais on connaît peut-être moins bien les entreprises du Vaucluse qui communiquent grâce au podcast. Alors est-ce que c'est un nouveau moyen de communication et, et, et en quoi il est, il est vraiment utile pour les entreprises Alors c'est un moyen de communication qui commence, à qui commence à exister depuis un petit moment, mais c'est vrai que... Euh, des podcasts il en existe depuis plusieurs années. D'abord par la radio, effectivement, qui faisait surtout du replay. Et puis depuis quelques années, euh, bah ce, ce média s'est un peu développé comme la radio libre à, à l'époque, euh, avec des producteurs indépendants, puis aujourd'hui plutôt des, aussi des grosses agences. Et les entreprises se sont rendues compte qu'effectivement, ça pouvait être un très bon moyen de communication. Euh, on a beaucoup utilisé euh, les photos, la vidéo, l'image, euh, mais c'est vrai qu'à force de regarder beaucoup d'images, ben, l'information se perd un peu et le fait d'utiliser que l'audio, que le son pour communiquer, ben, c'est une nouvelle manière de, de réfléchir à sa communication et, et à toucher des cibles un petit peu différentes. Alors, est-ce que ça répond vraiment à une attente, notamment en Vaucluse, des entreprises alors effectivement, ça, peut, ça, ça répond à une attente puisque bah, les, toutes les entreprises ont envie de se démarquer et, euh, et donc passer par le podcast peut être une manière de se démarquer. Alors il y a plusieurs avantages. Euh, déjà, ça demande aussi moins euh, de, de, de, de logistique, c'est-à-dire voilà, on peut l'enregistrer à distance euh, comme certaines interviews. On peut aussi euh, partir dans des endroits où, où certaines personnes n'ont peut-être pas forcément envie de se faire filmer. Il euh, y a aussi des, des entreprises qui n'ont pas des services euh, où on peut avoir des images. Où, voilà on a, Quand on a des jolis produits, on peut faire des très jolies images et c'est très bien. Par contre, quand on fait du service ou, ou quand on a des choses un petit peu techniques ou, euh, ou des choses un petit peu confidentielles, c'est un peu compliqué des fois d'avoir de, de, une image et de filmer. Donc, l'audio peut permettre des, une manière de, de communiquer différente. Et, euh, et autre avantage, en fait, c'est que c'est un média qui permet de ce qu'on appelle non-exclusif, c'est-à-dire que ça permet de toucher sa cible à un moment où euh, bah, il peut faire autre chose, c'est-à-dire pendant le, le trajet euh, voiture euh, du, du matin pour aller travailler, euh, pendant sa séance de sport ou aussi pendant un moment où, où on a envie de se reposer… Et, euh, et comme on est tous un peu trop devant les écrans en ce moment, surtout depuis euh, le début de la pandémie, puisqu'on est tous en, beaucoup en réunion, euh, Zoom et, et compagnie, euh, bah c'est aussi une manière de, de parler à sa clientèle, à ses prospects, voire à ses collaborateurs euh, différemment et donc euh, bah de réfléchir un peu à comment je raconte mon histoire euh, juste avec ma voix ou avec une voix ou avec des sons. Alors vous, vous avez une bonne voix. Je ne sais pas si vous faites les podcasts mais oui. votre voix passe très bien, n'est-ce pas Alors, les premiers podcasts, justement, est-ce qu'ils sont déjà nés dans le Vaucluse Il y en a quelques-uns Oui, tout à fait. Il y a déjà des entreprises qui, euh, qui ont tenté l'aventure du podcast. Euh, alors, par exemple, j'ai travaillé avec Valérie Legendre, qui fait du recrutement sur Avignon euh, et qui avait besoin de communiquer sur ses réseaux sociaux et de valoriser son expertise. Typiquement, là, on est sur une activité où c'est difficile d'aller... Euh, mettre de l'image, puisqu'on ne va pas le filmer un entretien d'embauche, euh, par contre euh, d'aller raconter euh, comment se passe un entretien, comment travailler son CV, donner des conseils à la fois aux candidats et euh, aux entreprises, comment elles peuvent bien intégrer euh, des salariés dans leurs équipes quand ils ont des nouveaux collaborateurs, ben voilà, le podcast permet ça, donc là on est sur un podcast qui s'appelle Parlons Recrutement, qui est plus de l'interview à un plateau radio comme on est en train de faire en ce moment, et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'elle valorise son expertise. Je travaille aussi avec euh, Valis Habitat, donc qui est euh, le, le bailleur social euh, dans mmh. le Vaucluse. Et là, euh, on est plus sur euh, du reportage, de l'interview aussi, mais plutôt comprendre ce qui se passe dans les quartiers, les associations, quelles activités elles ont, qu'est-ce qui se passe dans les différents quartiers où, où Valis Habitat est présent, et, et donc de valoriser tout le travail de leurs partenaires, euh, euh, des partenaires de Valis Habitat. Et puis oui. dernier exemple, euh, je travaille aujourd'hui avec euh, la péniche Altea qui a donc un lieu de, de bien-être juste en face du, du palais des papes à Avignon, de l'autre côté du Rhône. Et là le but c'était de, de mettre en avant euh, les médecines douces et donc on, on, on co-anime avec Céline Durmaz euh, un podcast qui s'appelle Ma thérapeute et moi et euh, qui là euh, permet de vous expliquer comment les médecines douces vont soulager les petits maux du quotidien. Alors on comprend qu'un outil de communication, ben, est, il est à part entière, et pour créer un podcast, ben, ça demande quand même certainement un travail, notamment un travail de réflexion Oui, complètement. Alors effectivement, moi, mon métier à la base, c'est la communication. Euh, c'est là où je peux lier les deux expériences, puisque ben, j'ai créé moi mon propre podcast « Esper il, il y a plusieurs années, donc j'ai l'expérience technique. Et puis, j'ai l'expérience de conseil en communication, puisque comme tout outil de communication, un podcast, ça se réfléchit de manière stratégique. Donc, on réfléchit à quelle est ma cible, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment je parle à ma cible. Et, euh, et donc, c'est là où on va réfléchir à quel format, puisqu'on peut faire, comme je l'ai dit, de l'interview, on peut faire de la fiction, on peut faire du reportage. Donc, il y a beaucoup de formats différents possibles. Mais selon euh, notre objectif de communication et stratégique, et là, on va pouvoir trouver le bon format, le bon timing aussi. Est-ce qu'on fait un épisode de deux minutes ou un épisode d'une heure Voilà. L'avantage du podcast, c'est que vraiment, il y a les, les possibilités sont multiples. Par contre, il faut réfléchir en amont pour créer quelque chose qui soit cohérent avec la stratégie de communication. Alors, réfléchir, ça veut dire euh, parler, mais pas seulement. Pour préparer un podcast, pour le créer, il faut, il faut bien sûr travailler en écriture. Hein. Voilà, c'est du travail d'écriture. Euh, et puis, ce n'est pas un outil de promotion comme on peut faire... Euh, un flyer ou une publicité sur, euh, sur Internet. On est sur euh, ce qu'on appelle du storytelling, c'est-à-dire comment je raconte mon histoire. Donc on ne va pas faire de la promotion pure, on va plutôt essayer d'apporter de l'information utile à l'auditeur. Et, euh, et c'est là où le travail d'écriture est très important. Et alors après, euh, Marie-Cécile Dricourt, euh, les épisodes sont diffusés sous, sous quel format et, et dans quelles applications alors, ils sont diffusés euh, sur, euh, en audio, donc en fait, il y a beaucoup d'applications que vous utilisez tous les jours pour écouter de la musique, comme Spotify, Deezer, iTunes par exemple, euh, et bien là, vous allez pouvoir retrouver les podcasts, donc on passe par un hébergeur, on poste euh, son, son fichier audio sur cet hébergeur, il va le diffuser sur toutes les plateformes audio. Pour ce qui est des réseaux sociaux, euh, là, il faut n'y a pas encore de player audio, donc euh, je pense que c'est le problème de la radio aussi. On ne peut pas diffuser en direct de la radio sur les réseaux sociaux. Par contre, on peut faire une petite vidéo avec une image fixe. Et moi, j'aime bien euh, mettre des sous-titres apparents euh, sur ces sur ces images fixes pour que bah, les personnes qui, soient, qui sont malentendantes ou qui ne parlent pas très bien français puissent comprendre aussi le message, puisque le problème de l'audio, c'est qu'on se coupe une partie de la, la population. Et donc, bah, le fait de mettre des sous-titres, ça permet de, de rendre le podcast aussi accessible aux personnes malentendantes. Et oui, ça ressemble quand même un peu à la radio. Oui, un peu beaucoup, mais <rire> la seule différence, c'est que c'est créé pour l'Internet et pas pour être diffusé sur une antenne radio. Mais sinon, l'approche est vraiment la même. Tout à fait, mais la radio passe aussi sur Internet maintenant, Marie-Cécile. Alors, pour en savoir plus, pour toutes celles et ceux qui sont intéressés donc, euh, par ces podcasts, pour les, les entreprises du Vaucluse, pour leur communication, comment faut-il faire Vous avez sans doute un site tout à fait. Alors euh, j'ai le site de mon podcast qui s'appelle esperluette-podcast.fr et puis sinon mon agence de communication c'est comme un événement, donc c-o-m-1 le chiffre e-v-e-n.fr euh, Marie-Cécile Drecourt, si vous tapez mon nom normalement, il n'y a pas de souci, vous allez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et, euh, et puis bah, avec Esperluette, ma thérapeute et moi sur les plateformes de, de podcast. Eh bien, merci à vous pour tous ces renseignements sur les podcasts destinés aux entreprises. Merci. Merci, Marise. Au revoir.